Bienvenue dans notre moment rose, la mi-semaine déjà! Bienvenue dans mon univers rose, hein? c'est ton moment rose, ton moment de détente que tu peux venir passer avec moi pour les 20 prochaines minutes. Mon Dieu que je suis contente d'être là avec toi! Je les attends, moi, ces moments-là pour venir te jaser, venir t'inspirer, euh, venir t'apporter... Mes solutions! Parce que c'est ainsi, hein! Mon Dieu qu'on jongle avec tous nos chapeaux! Je ne sais pas si, si tu te reconnais là-dedans, mais euh, je pense qu'on n'a jamais autant jonglé avec tous les chapeaux que l'on porte en même temps et en continu. On est extraordinaire les filles, on gère le chaos de façon de main de maître. Puis il faut apprendre à laisser aller. Donc euh, voilà pour l'introduction. Je... Écoute, aujourd'hui, je vais te parler des yeux parce que c'est clair que si on jongle avec le chapeau de la maman, le chapeau de la femme qui fait le télétravail... Puis là, on vient d'ajouter celui de la professeure en plus parmi tout ça en même temps. OK? Donc, on va se donner une chance. Ça se peut que ce ne soit pas parfait partout. Hein? On respire là-dedans. On essaie. Puis, on va s'occuper du soin des yeux parce que c'est là que la fatigue va, va se transmettre en premier. Parce que le tour des yeux, c'est vraiment la partie qui est la plus, la peau est la plus mince de ton visage. Et c'est là qu'en premier, on va perdre justement toutes les, les petites cellules là, euh, qui font qu'on va perdre de l'hydratation. petit peu, je vais te dire ça. Ils disent, euh, en fait, c'est la région qui est la moins riche en glandes sébacées, en collagène et en élasticine. Donc, c'est normal que la fatigue va se traduire au niveau des yeux en premier. Tout à fait normal. Puis, en plus, bien, avec l'âge, hein, parce que c'est une maman, bien, on avance en âge, bien, le coussin, à peu, ben bien, il va venir diminuer. C'est déjà très, très mince, puis ça diminue en vieillissant. Fait que reste avec moi aujourd'hui, c'est ça qu'on regarde. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Il y en a-tu qui ne me connaissent pas encore? Envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs. Faites-moi là savoir. Je suis Nancy Sainte-Marie, je suis experte en beauté rose et mon rôle à moi, c'est de t'aider, de t'accompagner pour que tu puisses t'accorder cet instant-là que tu mérites, hein? puis encore plus dans les dernières semaines, et que tu puisses prendre soin de toi, de ton visage, que le reflet, que le miroir te renvoie soit une source d'inspiration et non une source de démotivation euh, ces temps-ci. Donc, comment je fais ça? Mais c'est grâce à mon approche personnalisée et avec les produits Mary Kay. Pourquoi les produits Mary Kay? Pourquoi j'ai choisi les produits Mary Kay? Parce que ce sont des produits qui sont... De haute qualité. Ah, on veut pas, les, on veut pas euh, mettre n'importe quoi sur notre visage, c'est pas vrai. On veut qu'ils soit abordable parce qu'on veut pouvoir se les mettre sur notre visage. On veut que ce soit garanti, 100% satisfaction. Ben oui, tu sais! Hein? Combien de fois on achète des choses qu'on n'est pas satisfaites, mais c'est un usage unique, puis on peut pas l'échanger. Mais chez Mary Kay, sache que c'est possible d'échanger. Donc, c'est garanti à 100%. Et bien, c'est sûr qu'avec tout ça mis ensemble, mon approche personnalisée tout ça, on va trouver ta combinaison, on va trouver ton moment rose, on va trouver ta routine qui te convient à toi. Et on peut se permettre d'essayer des trucs, puis on peut se permettre, tu sais, on y a accès, là. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses ces temps-ci qui sont inaccessibles encore, mais... Mary Kay, on est toujours là, les femmes Mary Kay, on est toujours sur le plancher, puis on a, on a accès, puis on veut partager avec toi cet accès-là. Donc, euh, oui, la fatigue, la fatigue autour des yeux, je t'ai préparé deux petits ensembles aujourd'hui pour euh, revenir remonter l'hydratation, revenir remonter le collagène qui y a autour des yeux, hein, puis le tissu adipeux qu'il y a autour des yeux, donc on va commencer... Évidemment, les filles, je commence toujours, avant d'aller en maquillage, parce que moi, j'ai un ensemble maquillage, puis un ensemble soins, mais on commence toujours par prendre soin. C'est un incontournable. Un incontournable prendre soin. Je m'excuse, tu me vois regarder plus bas, mais c'est parce que je regarde euh, les commentaires et tout, donc n'hésite pas. Si tu penses, justement, que ça peut aider une femme autour de toi, ben partage s'il te plaît la vidéo, hein? on ne sait jamais qui on va aider. Donc, euh, on y va toujours par le soin en premier. Toujours, toujours, on vient prendre soin de la peau, on vient remettre le collagène et pour une, un boost vraiment de collagène, on va y aller avec les timbres hydrogel Merry Pourquoi? Parce qu'ils apaisent. Ils rafraîchissent instantanément le regard. L'hydratation okay? euh, se fait aussitôt. Puis ça aide à atténuer l'aspect des poches et de la fadeur du teint. Okay? Donc, ça va venir tout de suite, tout de suite apaiser la poche en dessous de ton œil. Moi, j'appelle ça mon café matinal. Alors, tu peux le mettre le matin quand tu as une mauvaise nuit tu n'as pas dormi. Euh, que les enfants t'ont réveillé pour X, Y raisons. Tu peux le mettre le matin, mais tu peux le faire aussi quand tu as eu une journée épouvantable hein, avec, euh, met avec euh, le, le, le travail, l'école à la maison, euh, les bains, le, les devoirs, euh, le souper. Donc, euh, te faire un petit, une petite relaxation. Et t'es pas obligé d'aller prendre ton, es pas obligé d'aller prendre ton bain, un hein, Tu peux juste faire ton soin du soir puis venir les appliquer. En dessous de tes yeux. Et là, je vais te montrer, parce que chez Mary Kay, ce qui est le fun, c'est que il y en a 30 paires dedans. Et ça vient avec une petite, euh, tu vois, je ne sais pas si tu vois bien. Ça vient avec une petite cuillère ici. Et euh, les paires sont dedans. Tu vois? Alors, ça baigne. Dedans, tu en as 30 paires pour 45 dollars seulement. Je te dirais qu'en comparaison sur le marché, c'est euh, pas cher. <rire> c'est vraiment pas cher, marie On a toujours une très haute qualité pour un maximum de rendu. Donc, euh, tu sais, dans ta petite boîte, là, tu as vraiment tout, tout, tout, euh, où tu peux aller les appliquer, comment aller les appliquer. Donc, ça va venir, euh, moi je l'appelle mon petit café du matin, mais ça va venir euh, vraiment, là, euh, dégonfler. Là. Tu sais, quand on se lève le matin et qu'on a les yeux bouffés, là, tu déposes ça sur tes yeux ici, en dessous, et tu vas peut-être sentir des petits picotements parce que c'est euh, souvent déshydraté. Hein? Donc, euh, des petits picotements, puis tranquillement, ça, ça pèse. OK? Donc... Après ça, ça va être important d'y aller avec une crème hydratante. Alors, celle que je te propose aujourd'hui, c'est la crème Timewise Raffermissante. Parce que souvent, quand on a les yeux fatigués, justement, euh, le, le tissu a dit peu, le coussin a dit peu, bien, ça s'amincit. Hein, puis, euh, ça semble. Euh, la peau est plus sensible, plus creusée en dessous des yeux, donc la crème raffermissante va venir évidemment faire les cernes, les poches, les rides ridules, va venir hydrater, mais elle va avoir cette, cette particularité-là de venir raffermir, repulper les yeux, donc quand on a, quand on a une période qu'on est plus fatigué, Bien, souvent, les yeux vont se creuser. Donc, la crème raffermissante, tu peux l'utiliser matin et soir et donc venir repulper le regard. C'est vraiment, vraiment un incontournable là, parce que dedans, il y a la puissance combinée de peptides, stimulateurs de collagène qui aide à revitaliser la peau et à rétablir la structure de soutien pour lui donner une apparence plus ferme. Alors, euh, comme je ne voulais justement pas passer à côté de l'aimant, j'ai ma petite fiche ici qui vient euh, supporter ça. Donc, euh, on prend soin de ses yeux. Donc ça, c'est mon petit ensemble douceur. Je t'invite à le combiner ensemble pour vraiment re redonner de l'hydratation, repulper tout autour des yeux. Ça va être vraiment un soin fantastique. Et tu peux le faire autant le matin que le soir. Tu n'es pas obligé d'avoir de, de, un moment. C'est encore mieux, évidemment. Hein? Quand on s'offre la totale, c'est encore mieux d'avoir le moment, la porte fermée. Mais si ce n'est pas possible, écoute, tu peux le faire devant le téléviseur, hein? tu sais, le petit 10-15 minutes, 20 minutes le soir, là, que tu t'assois et que tu relaxes. Ben, hein? en pyjama, tu mets tes times, puis après ça, tu tu vas mettre ta crème et tu vas au dodo. Ou le matin, quand tu as eu une mauvaise nuit, hein, qui s'est passé x, y, z dans la nuit, bien, en prenant ton café, tu peux prendre tes temps et après ça, aller mettre ta crème contour pour les yeux. Ensuite de ça, bien évidemment, euh, probablement que les premières journées, ce ne sera pas suffisant, hein, parce qu'il y a peut-être de la fatigue accumulée, Hein, ça fait un petit moment que ça dure tout, tout ça, puis ça fait un petit moment aussi qu'on combine tous ces chapeaux-là en même temps. Donc, euh, voici mon trio! Mon trio pour venir vraiment ouvrir le regard. Donc, on va y aller avec le fameux cache-cerne. On va bien l'ajuster à ta cerne. C'est une cerne un petit peu plus noire, un petit peu plus violacée, un petit, un petit peu plus rouge. N'hésite ben, pas à me demander c'est lequel ton cache cerne. Est-ce que c'est un cache-cerne qui est plus pêche? Est-ce que c'est un cache-terne qui est plus ivoire? Lequel va être ajusté pour toi parce que le cache-cerne, ça s'ajuste non seulement à ton teint, mais ça va s'ajuster justement à la couleur de ta cerne. Et moi, moi je recommande de venir l'appliquer. Avec mon fantastique pinceau chat pour avoir une application parfaite. Et on ne peut pas passer à côté du fameux mascara. Je pense que, je pense que le mascara, les filles, c'est le cosmétique le plus vieux au monde. Je pense que l'univers des cosmétiques a commencé avec le mascara. Je sais que ça vient de la région de Mascara, entre autres. Je ne sais pas si toi, tu savais ça. Mais ça vient de la région de Mascara. Et au départ, au départ, là, euh, dans les temps anciens, l'Égypte ancienne, parce que ça remonte à aussi loin que ça, imagine-toi, euh, c'était fait avec du crottin de... pas de cheval, mais euh, de chameau. Ouais, du crotin de chameau. On est très heureuse que ça a évolué, le monde des cosmétiques. <rire> On est vraiment très, très, très heureuse que ça a évolué. Alors, celui-ci, c'est euh, le Lash Love qui va venir euh, avec sa brosse recourbée, qui va venir donner un effet. Tu vois? Elle est recourbée qui allonge et affine et recourbe le cil, mais j'aurais pu te parler aussi de mon mascara Ultimate qui va venir donner du volume. Euh, j'aurais pu te parler de mon euh, Lash Love Intensity qui fait vraiment un effet fossile. On en a pour tous les goûts, on en a aussi qui sont euh, hydrofuges, donc euh, excellent mais le mascara, pourquoi je te parle de mascara, c'est que ça ouvre le regard. Donc, euh, même si on ne se maquille pas beaucoup, d'avoir un petit CC crème avec notre cache-cerne, venir l'appliquer pour une application parfaite avec notre petit pinceau chat et venir ouvrir le regard avec le mascara, ben ça va venir faire la différence. Ça va venir faire la différence pour toi. Le regard va être plus pimpant, plus ouvert, moins terne, les yeux moins creux. Donc euh, je pense que ça, c'est ces deux petits duos qui vont venir t'aider à jongler avec tous ces chapeaux-là. Maman, euh, femme d'affaires, entrepreneur, euh, euh, femme qui concilie travail, famille. Et qui doit ajouter le rôle de professeur en plus par-dessus ça, comme si on n'avait pas assez. <rire> voilà, c'est ce qui c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, n'hésite pas justement à commenter, n'hésite pas à me poser des questions, puis à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider une femme autour de toi. Si on aide les femmes, si on se soutient ensemble, bien. On va, euh, on va être plus puissante, plus forte. Donc, euh, n'hésite pas justement à partager la vidéo pour euh, aider un maximum de femmes qui ont peut-être un petit air un petit peu plus fatigué ces temps-ci. Je t'invite en terminant à te joindre à moi dans mon groupe des 5 à 7 des belles cette semaine. Dans mon groupe des 5 à 7 des belles, on va faire, on va... Voir c'est quoi l'alternative pour celles qui, d'habitude, vont justement en institut pour faire soit une micro-thermabrasion euh, en diamant ou des petites choses comme ça. Puis pour celles qui connaissent pas le monde des cosmétiques, ben ces soins-là peuvent être des soins de niveau d'institut à faire à la maison. Donc dans les deux cas, c'est gagnant-gagnant. Euh, c'est dans mon groupe des belles. Je vais te mettre le lien en bas de la vidéo. C'est gratuit, les filles. C'est gratuit. J'échange beaucoup de trucs là. On fait des soins ensemble. C'est la, la place à être. Si tu veux essayer des trucs et avoir des échantillons gratuits, c'est là que ça se passe. Donc, euh, on s'amuse à tous les jeudis du soir à 20h. Je t'embrasse. Je te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir pris un petit moment, ton petit moment rose, avec moi. Bye-bye.